Yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, eh ben, on se retrouve pour jouer à Jump! Jump Rob Challenge! Bon bah, le jeu il a pas fini de télécharger, mais on va s'y retrouver juste après! On va y faire maintenant! Hop là! Un peu là parce que c'est l'Oxif, c'est mon compte! Waouh! Attention hein. Moi je suis prêt! Attention Utilisez Dragon Joy-Con et tenez les manettes fermement. Soyez attentif à ceux qui vous entourent quand vous jouez. Pensez à faire des pauses régulières et évitez de vous fatiguer excessivement. J'ai les Dragon J'ai déjà tout prévu. Tu ne... Tu ne peux rien faire contre moi Hop Ouais, jour 2. Ouais, j'avais joué un jour, je m'en rappelle, mais... Faites l'exercice chez... chez vous à... Fais. Bah, bon, j'ai pas le temps de dire. Allez donc, c'est pour sauter Oh, c'est pour sauter Oh, c'est génial Oh, je suis en un... train... Bah, j'ai perdu mon micro Bah, tant pis, ça vous aurait plus le micro Oh, c'est génial wow, wow. je suis en train de te le game Oh, wow, wow, wow. bah, je vais remettre mon micro, là, quand même, parce que... Bon. Bah, je vais le mettre dans mon slip. Hein. Au moins, là, il tombera pas. Oh, il est à côté de mes couilles c'est rigolo Ah oh, oui Oh Oh ce jeu est génial J'adore les graphismes. Ah mais il est tombé dans ma jambe, c'est quoi cette merde Mon téléphone, il est dans ma jambe Oh ouais. Wow Je suis en train de toniquer Wow Ce jeu est génial Je l'adore, c'est mon jeu préféré, je vous le dis. Oh J'ai eu la petite fleur bah, Challenge quotidien réussi. Bravo Merci beaucoup. On va continuer, nous on n'a pas peur. Oh, on est à la plage. Oh, oh, Oh, oh, oh, oh. on va tout défoncer. On va tout défoncer. Oh, oh, oh c'est fatigant. Oh là là là là. Oh c'est fatigant. Ah mon téléphone il tombe. C'est difficile sur un pied. Oh ah, ah, ah, mon téléphone, il est en train de se casser la gueule là, vraiment. Oh, j'aurais peut-être pas dû le mettre dans mon slip. J'ai traversé mes couilles déjà, ça c'est pas ouf. Bon, alors, où est-ce qu'il en est Attendez, il faut que je le récupère, c'est bon. Ah, tu peux la bite. Du coup, je le mets où, moi Parce que je vais pas le mettre au milieu, quand même, c'est Mais non, je vais pas le mettre au milieu. On va le mettre derrière. Et ben, on va le mettre au milieu, hein, tant pis. Hop là, il touche mon zizi. Wow, c'est génial Je l'adore déjà Oh mais il tombe Putain. Oh Oh 200 Ouf On a fait les deux Oh Allez Allez Ouf Oh On a fait 200 sauts Ouf Oh Oh je suis Mario Oh Il se met Mario Kart Wow Oh Oh allez. ce jeu est génial Oh Je l'adore J'adore D'ailleurs n'hésitez pas Monsieur. Oh je suis la princesse Peach. Oh je suis Peach. C'est moi Peach. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Oh, wow, wow parce que je suis de plus en plus actif là-bas. Et c'est là... Oh, je suis bon sourd Et c'est là-bas que je vous préviens de tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Oh, je suis 300 J'ai fait 300 sauts Ah, c'est fatigant quand même. Hein. Oh, oh, oh, oh, oh, oh je suis tout... Je suis super champion, non j'ai trop mangé champignons Oh je suis en train de tout défoncer, je sais pas ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai appuyé deux fois là J'ai tout réparé Tata, tant, tant, tant, j'ai tout réparé Je suis trop fort, écoutez, qu'est-ce que vous voulez Mais je suis sa mousse Ah je suis mousse. Oh je suis mari Eh oui, je fais partie de la marine maintenant Parce que.. Oh c'est fatigant quand même. Hein. Allez, on va arriver au mille, on va arriver au mille. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah c'est. C'est épuisant, attendez Faut que j'utilise ma technique secrète Je l'ai... Je l'ai reçu hier Je l'ai commandé sur Wish, il était gratuit J'avais juste la livraison à payer, c'est trop bien Regardez On enlève le petit film protecteur... Voilà Oh, c'est joli Et voilà Maintenant, je vais être prêt à tout gagner Je vais tous vous défoncer Moi, le ninja de Konoha, vous allez avoir affaire à ma fureur oh Non Wow Waouh Oh wow. Attention, je suis team 2 Ah non, c'est loin. Oh ouais, c'est pas grave Oh, oh, oh. Je suis en train de tout Non, c'est pas moi qui chante Je dois changer de vêtements. Mais là, c'est les persos que je débloque. Et là, je suis là Oh Ah, oh, c'est compliqué Oh Oh Allez, on va y arriver On va arriver On va y arriver Oh, Ah, c'est... Ah. ah, je suis jaune Je... Je suis Homer Simpson, c'est moi. Je saute sur un bizarrement parce qu'en fait il y a des voisins. Et j'ai pas envie de les.. Bah je vais dire de les réveiller, mais non ils dorment pas, vrai frère. Mais euh, je, vais pas, je vais pas sauter comme ça, tu vois. Sinon je vais. Ah c'est compliqué. Wow Wow Wow, wow. wow. wow. wow. Ah oh, oh, oh. oh, oh. oh, le ninja de connerie il en peut plus là Ah, ah, ah. ah c'est sportif hein Heureusement que j'ai mis un jogging oh, oh. On va y arriver, on va y arriver. C'est moi qui vous le dis, on va y arriver. 700. 700. 700. Que direz-vous de faire une pause Si vous continuez, n'oubliez pas de rester attentif à ce qui vous entoure. Mais oui, monsieur, je vais rester attentif, bien évidemment. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, ça va, toi ah, ah, ah, ah c'est compliqué Ah, ah j'arriverai jamais jusqu'au bout Il faut que il faut que j'aille me préparer C'est bon On peut reprendre l'échauffement Je suis prêt maintenant Je veux tout défoncer Cette chose est horrible Oh, oh, oh, oh, oh. Attention Oh j'ai tout cassé mais j'ai, une, une jupe. C'est peut-être moi qui ai pu y ça faire, ce pas en fait, je sais pas. Voilà, on est donc On va retrouver terracide la princesse Terracide, On va la retrouver, c'est moi qui vous le dis. On va y arriver. Ah, j'ai encore tout cassé. Oh, oh, oh. Allez, allez Zelda Vas-y c'est pour toi c'est pour toi qu'on le fait Zelda Allez Zelda saute Saute Zelda saute Ah, ah il est trop fort Zelda je l'adore C'est doit être mon personnage préféré de De l'autre là comment s'appelle déjà merde je sais plus Merde de Mario voilà ah. Ah, Allez ouf. on y est presque on y est presque ouf, ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf, ouf, ouf. On va y arriver On va y arriver On va y arriver ouah, ouah, ouah. Allez, go, go, go, go On peut le faire, je le sais Je crois en vous par connois oh, oh, oh. il va tomber Mais non, pas. mais les bottes de gros dégueulasses Je parle de mon téléphone. Non, c'est toujours dégueulasse oh. Allez, Wario Toi qui es diabétique, montre-nous comment je dois faire Même si je suis pas diabétique Ah, j'ai tout changé de costume Oh, les mille, On a atteint les mille. On a atteint les mails. Ah. Et c'est tout, c'est le maximum. On a atteint le maximum. Les amis, nous avons... Nous ne pouvons pas faire mieux. C'est fini. Nous avons... Si on peut faire mieux. Nous avons... Nous avons réussi le challenge. Ce challenge est magnifique. Des mille. Euh, modifier l'objectif quotidien. Ah, oh, foutre. Oh, on peut changer. On va aller au 1200. Ouf. Allez, on va aller au 1200. Oh, oh, oh, oh. Ah, oh, c'est plus simple comme ça. Ah, c'est moins compliqué, hein. Heureusement qu'il y a cette fonctionnalité là, parce que qu'autrement je sais pas comment j'aurais fait. Ah, ah. ah c'est compliqué. Ah. Allez, pas Naruto. <tous> Un joli slip moi ouais nous avons non. réussi les amis ah, c'est la fin de cette vidéo si elle vous a plu abonnez vous joignez moi sur twitter parce que je vous annonce plein de trucs là bas abonnez vous c'est très important ce petit bouton là me fait énormément de plaisir non pas ce genre de plaisir mettez le petit pouce bleu et Partagez, car partagez à tout le monde, tout le monde, partagez à tous ceux que vous connaissez, tous, tous, absolument tout le monde, même votre chien. Et si votre chien n'a pas YouTube, vous lui créez un compte et vous lui partagez la vidéo. On va voir combien cette vidéo va faire de vues. Ah oh, putain, j'adore le 1er avril, bordel de merde.